Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». Adélaïde de, euh, du Togo nous, nous dit qu'elle a du mal à trouver sa place dans son église locale. Eh bien, écoutez, quand vous arrivez dans une église locale, vous devez trouver votre place, sinon vous n'allez pas euh, faire long feu dans cette église. Et c'est très simple pour euh, trouver sa place dans une église locale. C'est important que vous puissiez déjà vous rapprocher d'un ancien pour qu'il vous explique le fonctionnement de l'église, afin que vous puissiez, à travers ce fonctionnement, euh, analyser les choses et voir là où vous pouvez être utile. À défaut de voir là où vous pouvez être euh, utile par vous-même, vous pouvez demander euh, aux anciens de l'église ou aux pasteurs, euh, là où il a besoin, plus besoin des gens à l'église. Et à partir de ce moment-là, euh, vous allez intégrer soit un département, soit une cellule de prière, euh, soit un pôle de votre église où vous allez commencer à servir Dieu. Pour trouver votre place dans l'église locale, vous devez vous impliquer. Vous ne pouvez pas trouver votre place dans l'église locale tant que vous ne vous impliquez pas. Les chrétiens qui viennent à l'église, qui s'asseyent, qui écoutent le message et à la fin de la prédication qui s'en vont ne trouveront vraiment jamais leur place dans l'église locale. Il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu parce que autant vous recevez, autant vous devez donner, c'est le système de Dieu. Voilà, j'espère que je vous ai aidé en répondant à votre question. Vous aussi, vous qui me regardez, si vous avez une question, posez-la maintenant en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Évangile TV et cliquez sur la cloche pour être informé des nouveautés de notre chaîne. Je vous dis à bientôt.